Bonjour, alors si vous tentez de contrôler votre poids euh, ou si vous tentez de perdre du poids, je suis sûre que vous avez un certain nombre d'habitudes qui, en réalité, vous empêchent d'avoir le résultat escompté et de perdre du poids durablement. Eh bien, je vous propose aujourd'hui d'abandonner très simplement trois de ces habitudes qui vous empêchent d'obtenir des résultats durables. Bonjour, je suis Marie-Claude Avril, je suis coach certifiée en neurosciences appliquées, experte de la perte de poids durable sans régime, de la gestion du stress et de la régulation émotionnelle. Je lutte contre le fléau du surpoids des Wonder Business Women stressées qui ont déjà tout essayé pour tenter de perdre du poids, mais sans résultat durable. La première de ces habitudes, c'est de classer en bons et mauvais aliments. À force de règles diététiques, on a fini par croire qu'il y aurait des aliments qui seraient bons pour le poids et d'autres qui seraient mauvais pour le poids. C'est-à-dire des aliments qui font grossir et des aliments qui font maigrir. On a même vu arriver dernièrement la théorie des aliments à calories négatives. Là, je dis chapeau. Eh bien, nous sommes là en fait dans le domaine des idées reçues. Tous les aliments font grossir dès lors qu'ils sont absorbés en dehors de vos besoins physiologiques. Je vais prendre un exemple. Si vous mangez une pomme, lorsque vous avez faim, une vraie faim, une faim physique, et eh bien, cette pomme, en fait, elle va être utilisée essentiellement pour vos besoins. C'est-à-dire que au moment de la digestion, les nutriments, tout ce qui compose cette pomme, va être mis au, en... au bon endroit. C'est ce que j'appelle euh, dans euh, les conférences euh, remplir euh, ces homéostats cette même pomme si vous la mangez quand vous n'avez pas physiquement faim au motif que c'est bon pour la santé au motif que c'est bon pour le poids au motif que ce serait probablement gratuit et eh bien en réalité comme il n'y a pas d'homéostat en jeu qu'il n'y a pas de besoin et le cerveau le sait et eh bien cette pomme va être stockée et va être stockée sous forme de graisse au fil du temps la confusion s'est installée entre le choix des aliments pour la santé et le choix des aliments pour le poids. Comme si ce qui était bon pour la santé était bon pour le poids. Mais en fait, nous sommes sur deux choses hein, qui sont euh, distinctes et c'est important à comprendre. Quand on raisonne santé, la problématique est bien celle du choix des aliments. Quand on raisonne perte de poids, la problématique est celle du nombre de calories avalées en dehors de nos besoins physiologiques. Alors vous êtes nombreuses à me dire « je ne comprends pas, je fais attention, je ne fais pas d'excès, je mange équilibré et pourtant je n'arrive pas à me débarrasser de mes kilos en trop. » Vrai ou pas Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces propos Ajoutez à cela que manger un aliment jugé grossissant nous met en plus dans la culpabilité de l'avoir mangé. Alors, désapprendre ce qui a été appris, effacer les règles euh, diététiques qui ont été imprimées à l'encre indélébile au fin fond de votre cerveau, c'est vraiment indispensable pour perdre du poids intelligemment et durablement. Alors, vous avez des tas de méthodes hein, qui vous initient à ça, d'arrêter de classer en bons et mauvais aliments. Euh, L'alimentation intuitive en fait partie, d'ailleurs. Vous trouverez des tas d'informations sur Internet. Je suis sûre qu'en moins de trois clics, hein, vous aurez accès à tout cela. Moi, je voudrais juste que vous preniez conscience que, parfois, euh, ces règles sont tellement ancrées qu'elles vous amènent hein, de façon automatique à avoir... Des comportements qui, en réalité, soit vous poussent à manger, soit vous poussent à stocker. Et parfois, un accompagnement sera nécessaire pour vraiment sortir de ces comportements qui sont conditionnés et qui ne sont pas les bons, lorsque on veut vraiment perdre du poids durablement. La deuxième habitude qui vous empêche de perdre du poids, c'est de compter les calories. Alors, je vais citer Karine Gravel. Karine Gravel, elle est docteur en nutrition, elle est canadienne et elle se présente ainsi, elle dit « si l'alimentation intuitive n'existait pas, je ne ferais pas ce métier. » Karine Gravel, elle nous dit deux choses intéressantes au sujet des calories. La première, c'est une calorie, c'est une unité d'énergie qui équivaut à 4,184 kJ. La seconde, c'est qu'une calorie, c'est la quantité d'énergie qu'il faut pour passer un kilogramme d'eau de 14,5 degrés à 15,5 degrés. C'est tout. C'est vrai que vu sous cet angle, ça donne une autre dimension, je vais dire un autre poids au sujet des calories. Et pourtant, voyez le pouvoir que vous avez laissé aux calories lorsqu'il s'agit de faire des choix alimentaires. Alors moi, je vais vous inviter à réfléchir à ce paradoxe. D'un côté, la faim est un mécanisme inné qui ne fait pas appel à la raison. En effet, le corps n'a pas besoin de vous pour savoir s'il a faim. Le corps se manifeste avec des ressentis physiques pour vous faire comprendre qu'il est temps d'aller manger quelque chose pour à nouveau remplir les homéostas et remplir les réserves. Ça se fait sans vous. Observez les nourrissons, qu'est-ce qui se passe ils ont faim, ils ont un ressenti, ils pleurent, ils réclament à manger, et c'est tout. Donc d'un côté, la faim est un mécanisme inné qui ne fait pas appel à la raison, et de l'autre, pour se nourrir correctement, il faudrait faire appel à la raison, notamment pour compter nos calories. Il y a un truc qui ne colle pas entre les deux, vous en conviendrez. Ça paraît assez antinomique. Alors aujourd'hui, tous les professionnels sont à peu près d'accord, il n'y a plus trop de débats. Sur le fait que une calorie de salade est équivalente à une calorie de chocolat. Alors, je vais répéter ça parce que, en règle générale, ça choque toujours les personnes qui l'entendent. Une calorie de salade est équivalente à une calorie de chocolat. Gardez à l'esprit que les plus gros animaux sur la planète sont des herbivores. Ce ne sont pas des mangeurs de hamburgers ou des mangeurs de pizza, ce sont des herbivores. À quoi vous amène de compter les calories Eh bien... Dans ce cas, vous ne répondez pas à vos besoins physiologiques, ni en quantité, ni dans le choix des aliments nécessaires à vos besoins. Nécessaires à vos besoins au moment où ils se manifestent. Que se passe-t-il Eh bien, il y a deux cas possibles. Si vous êtes dans la restriction, eh bien, dans un premier temps, vous allez perdre du poids. Vous puisez dans les réserves, le corps s'adapte à cette restriction et vous perdez du poids. Puis, arrivera un moment où vous aurez beau continuer à vous restreindre, vous ne constaterez plus rien sur la balance. Certains appellent ça le palier, et associé à ce palier, « Allez, allez, encore un petit effort, patience, à un moment, ce palier, on va le passer. » Mais en fait, il n'en est rien. Ce palier, on le passe, Très très difficilement, et il y a un très faible pourcentage euh, de personnes qui arriveront à passer euh, ce palier. Qu'est-ce que c'est que ce palier Eh bien en fait c'est le cerveau qui met en place un mécanisme de survie, un mécanisme de défense. Pour le cerveau inconscient qui gère la fonction nutrition, avoir trop tapé dans les réserves le met en mode alerte, le met en mode survie. Et donc vous aurez beau continuer à vous restreindre, il ne se passera rien sur la balance. Au-delà de cette période de palier, appelons-la ainsi, viendra un moment où vous reprendrez votre poids, voire même plus de poids. Ce qui se passe ici, c'est que le cerveau, qui s'est mis en mode alerte, en mode survie, reconstitue les réserves, et même va au-delà du niveau de réserve avant que vous ayez démarré cette restriction. La troisième habitude qui vous empêche de perdre du poids, c'est de ne pas respecter vos signaux de faim et de satiété. Les signaux de faim et de satiété sont quand même les grands oubliés dans les régimes amaigrissants. Et pourtant, notre mécanisme de régulation de la faim, notre système homéostasique, qui est là en fait pour nos équilibres physiologiques, ne peut se manifester que si l'on observe ces signaux de faim et de satiété. À force de régime, à force de règles diététiques en tout genre, nous en sommes venus à manger non pas, parfum nous mangeons parce qu'il est l'heure nous mangeons euh, la quantité qu'on nous a dit de manger nous mangeons les aliments qu'on nous a dit de manger donc plus beaucoup de rapport avec ce que le corps manifeste en termes de besoins physiologiques. Alors revenir à ces ressentis de faim et de satiété c'est un incontournable. Vous ne pourrez jamais faire l'économie de revenir à des ressentis de faim et de satiété si vous voulez perdre du poids durablement. Alors, est-ce que vous voulez retrouver vos signaux de faim et de satiété En règle générale, quand je pose cette question, la plupart des personnes me répondent « oui ». Alors Sachez déjà que dans mes e-books, je vous donne un certain nombre d'exercices concrets pour pouvoir retrouver ces ressentis de faim et de satiété. Vous trouverez là, quelque part dans la description de la vidéo, le lien pour accéder au téléchargement de ces e-books. Je vais vous proposer aujourd'hui un exercice pour retrouver son ressenti de faim. Cet exercice s'appelle l'expérience de la faim. Alors, comment on fait cet exercice sur une période de 4 jours, vous allez supprimer le petit déjeuner, voire le petit déjeuner et le déjeuner. Hum, là, j'entends déjà certaines qui disent ⁇ Ouh là là, mais c'est pour les plus ténéraires ça !⁇ Eh bien en fait, non, c'est à la portée de tout le monde. Choisissez ce que vous voulez faire, supprimer le petit déjeuner ou supprimer le petit déjeuner et le déjeuner. Vous laissez venir vos signaux physiques de faim. Quand ces signaux sont là, je vous invite à noter où ils se trouvent et je vous invite à coter votre fin sur une échelle de 1 à 10. Petite fin entre 1 et 5, moyenne fin entre 4 et 6, plutôt une grande fin entre 7 et 10. Ensuite, je vous invite à attendre un quart d'heure. Ayez en tête que la vraie fin augmente progressivement. Donc, Tentez d'attendre un quart d'heure et voyez ce qui se passe pour vous. Est-ce que ces signaux s'amplifient Est-ce que vous êtes en capacité d'attendre Sur cette vraie faim, vous mangez. Vous notez ce qui se passe pour vous une fois que vous avez mangé, comment vous vous sentez. Et vous renouvelez donc cette expérience pendant quatre jours. Et bien, Je vous assure qu'avec un exercice aussi simple, vous aurez déjà compris comment se manifeste votre vraie faim comment elle se manifeste physiquement. Vous pouvez faire confiance à votre corps. Votre corps ne vous a jamais menti sur ses ressentis, notamment de faim et de satiété. Vous avez pour des tas de raisons euh, décidé de ne pas les écouter, vous n'êtes plus en capacité de vous connecter à ces ressentis, mais le corps est digne de confiance. Vous avez votre ressenti de faim, c'est votre feu vert, vous pouvez manger. Si vous mangez sans ce ressenti de faim, rappelez-vous ce que je vous ai dit précédemment, vous ne pouvez que stocker. Alors en synthèse de ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. 1. Arrêtez de classer en bons et mauvais aliments, ce n'est vraiment pas une bonne stratégie. 2. Sortez de votre tête le boulier qui vous aide à compter vos calories. Compter les calories ne vous permet pas de répondre de la juste manière à vos besoins. Troisièmement, respectez vos ressentis de faim et de satiété. Alors, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez apprécié ce contenu, ben je vous invite à liker, commenter, mieux, partager. Ça pourrait toujours toucher quelqu'un dans votre entourage qui aurait besoin de ces conseils. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien, je vous invite à le faire en cliquant là, quelque part sur le bouton s'abonner. Et si vous voulez recevoir des alertes chaque fois que je poste un nouveau contenu, activez la petite cloche. Au revoir, prenez bien soin de vous.